Euh, ah, mais attendez, c'est pas une bonne overlay que j'ai fait là. Parce que on voit pas le. Hop, vous voyez pas mon XP et tout. Du coup, hop. En principe, là c'est mieux. Fial voilà. J'ai découpé la jambe avec une cuillère en bois. Non, mais c'est ça, c'est comme le court-métrage du mec qui, euh, qui poursuit le pélo en lui mettant des coups de cuillère. Bah, c'est moi. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs c'est assez particulier euh, alors... On peut pas fouiller les cadavres Est-ce qu'on se relevait non On peut jouer au foot avec les cadavres par contre Génial <rire> Makelele Zidane <rire> Pardon Euh alors Putain on peut rien loot c'est vraiment le couloir c'est donc ça Final Fantasy Pardon <rire> C'était très gratuit Euh... Mais attends mais quoi Mais je sais déjà ça Est-ce que j'ai fait... Quoi Est-ce que j'ai fait demi-tour Mais pourquoi j'ai fait demi-tour Oh putain... Oh putain ça va être long Bon bah... Je vais me balader dans le jeu comme je me balade dans Nier C'est à dire faire que des roulades Putain mais pourquoi j'ai fait demi-tour Comment j'ai fait pour faire demi-tour même ah, mais c'est parce que j'étais sur euh, sur mon ordi. J'ai une bonne excuse. Je voulais améliorer la qualité du stream. Donc ne me, ne me blâmez pas. B pas en arrière. LSB roula dans l'arrière Ouais, bah si je savais pas ça jusqu'à maintenant. Euh... C'est vrai qu'il qu l'explique que maintenant en fait. C'est vraiment des salauds. From Software là. Bande de bâtard euh, Est-ce qu'il y a des trucs en bas Ouvrir. Waouh. Ah, mais c'est là qu'il y avait le, qu le boss. Enfin, c'est la Ouais, c'est... Ouais. Oh je vais sauvegarder sinon ça va me saouler de tout refaire. Avouez je suis genre le meilleur joueur de... De... <rire> de Dark Souls que vous ayez vu de votre vie. Ragez pas trop de mon skill s'il vous plaît. Euh... Alors, on va monter les torches. Oh putain Ah oui y'a des boulets, d'accord. Enfin des boulets, outre que moi. Euh... Ok. Euh bah écoutez euh... Sympathique Ok. Eh bien euh... <rire> euh J'allais voir de l'autre côté hein déjà, s'il n'y a pas d'autre truc. Parce que le boulet qui prend toute la place de l'escalier là... Euh... Putain on y va que dalle dans ce truc. Ok là c'est un cul-de-sac. On va voir de l'escalier. Ah Mais... Ah oui évidemment Ah c'est malin ça Il y a pas moyen de faire du, du, du, du out of bounds Comme les speedrunners là Oh putain je peux pas... <rire> J'attends de voir rien que le premier boss... Oh putain... Non mais vous me parlez d'endroit genre c'est le, le boss final et tout Enfin laisse tomber hein, je vais mourir avant Putain. ah oui, j'avais oublié que c'était pas A pour taper parce que j'ai comme réflexe de taper avec A sauf que c'est pas comme ça que ça marche dans ce jeu. Euh... Alors je suis mid life ça se passe bien quoi, verrouiller ok, pourquoi verrouiller ok Bon bah super. Ah, est-ce qu'il faut que je retourne dans la salle du boss Ah, oh, il faut que je retourne dans la salle du boss. Ah, c'est genre petit euh, côté shonen en mode euh, tu t'es fait buter le cul au début. Non, je vais pas quitter, non, j'ai fait ah non c'est bon. Ah ça quitte le feu. Ok, je pensais qu'on a quitté le jeu, j'avais eu peur. Euh... Le premier boss il va pas réussir à faire un attaque en piqué. Non, stop. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Non, stop. Mais pourquoi pourquoi vous me dites stop Qu'est-ce qui se passe Il est déjà perdu, mais je suis pas perdu, putain. Non mais attendez, attendez, attendez, calmez-vous, calmez-vous. Il faut raison garder. Bon, J'ai... Hein ah mais là il y a un truc ok Ah vous n'êtes pas une carcasse n'est-ce pas Grâce au ciel. Je vais bientôt mourir. J'ai une faveur à vous demander. Puis-je solliciter votre attention Euh oui. Moi je suis chaotique bon, hein, j'aide les gens quand même. Le membre de ma famille avait un genre de devise, un credo qui disait Toi qui appartiens au mort-vivant, tu es un être élu Blablabla, putain ça va vite les sous-titres euh, blablabla, blablabla, vous savez tout, je peux mourir Prenez ceci, fiole d'estus, ok, merci Estus euh, Flask oui Putain, deux achievements en 30 minutes euh, And this Oh, ok Un slow run <rire> Ah désolé pour la motion sickness Encore ça vu que c'est moi qui joue mais euh, je, ça, ça... X, utiliser objet Très bien euh... Ah j'adore ce jeu où on peut utiliser les fioles alors qu'on est full life C'est génial c'est vraiment... donc ça l'esprit Dark Souls euh, Ok donc il m'a filé des fioles Maintenant je peux donc C'est ici du coup Ah mais il est re- j'ai re eu le réflexe de taper avec A, parce que je sais pas... Euh... Le mec a dit, une fois mort, je risque de m'en prendre à vous. Il va venir se taper Il vient, je le défonce. Hein. Tu lui reparles, il suicide... Quoi Faut que je lui reparle. Je hais je, je, je, ce jeu. Je déteste ce jeu, je vais je, je, je, je, le dénoncer. Attends, quoi Mais il est où Ah et donc il est juste mort il a disparu quoi. Ok. Bon bah super. Euh... Bon bah écoutez. Il faut parler plusieurs fois. au pnj je te présente toujours le Ok. Non je J'ai le chat J'en ai marre. Bon, je vais aller sauvegarder un coup, histoire de me remettre full life. Avec mes 4 euh, euh, fioles d'estus. Ah mais il s'est déjà suicidé. <rire> C'est bien, j'ai excuse des streamers genre euh, je regardais le chat C'est cool euh, Bon du coup est-ce que c'est là, est-ce qu'il y aura qu encore un mec ma Mais putain mais il respawn à l'infini il... Ok mais pff, genre... Ok alors faut, faut, faut, En fait faut que je cible à chaque fois Je suis trop nul pour viser euh, normalement Je me fais défoncer par tous les ennemis c'est horrible euh, Manier arme droite à deux mains Oh Ah oui c'est genre euh, Pour mettre des coups plus forts et si je refais Y, ok. LS plus RB, LS plus RT, attaque plongeante. Ok, donc là, genre, vu qu'on est au-dessus du boss, il va faire une attaque plongeante dessus. Le repos près du feu ravive les ennemis. Oui, bah ça, j'avais remarqué, merci. Euh, alors. Hop Attendez, comment on fait le bouclier, en fait oui C'est comme ça. Ah, on peut mettre un coup de bouclier aussi. Ça, il me l'avait pas dit. C'est salaud. Oh, j'avais mon bouclier Ah putain y'a l'autre connard avec ses flèches là. Vas-y tire encore. Anzo Shimada. Ah, tiens tiens, blosse. qui se prend des jumpscare et Oui bah écoute, je suis euh, impliqué dans le jeu. RB derrière un ennemi coup critique et là c'était attaque plongeante avec RB pendant la chute. Ok. Oui donc on va atterrir sur le boss et il faut.. Euh... Là y a pas d'ennemi. Ah si, c'est un ennemi là-bas Je croyais que je l'avais pas vu C'est moi, bon, il y a des pièges Est-ce qu'il y a des pièges Dites-moi, dites qu'il y a des pièges. Est-ce que, genre, j'ai compris le game design du jeu et il y a des pièges dans la pièce et il faut pas que j'y aille Je vais pas y aller. Je, Je, je euh... suis déjà de life pour aller affronter le boss. Du coup, euh... Tu veux faire un coup de bouclier au bon moment pour mettre un critique Ah oui, genre quand est derrière. Et du coup, donc là, c'est RB, la... Truc, hein, histoire que je me gourre pas. Non mais. Ok, ça a marché, yes, j'ai eu peur. Roulade, roulade, roulade, roulade Il s'envole Mais il s'envole Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il s'envolait, je me suis dit, oh putain. Ah oui, il s'envole quand même un peu. Et donc les attaques et les roulades, ça prend de la... Ok. Mais j'ai rou roulade dedans J'ai roulade dedans Oh mon dieu quel enfer ce jeu Alors on va mettre à jour le compteur des morts Il toit, too late Ah bah too late oui <rire> Oh mon dieu 32 Non pas 32 euh... Bon en tout cas point positif de ce stream euh, La playlist est cool Parce qu'il faut bien un point positif à ce stream euh... Ah putain faut que je refasse toute là du coup là il y aura un mec en des escaliers Oula non c'est pas ça que je voulais faire Tiens Tiens Petit boloss va Donc ça c'était le tuto pour euh, manier une arme à deux mains et une main Enfin une arme à une main à deux mains Ah What Oula Le lock il est bizarre Je sais pas si c'est moi qui suis bizarre ou Merci euh, SaveSatoury pour le flow. Euh... Moi je, je me rappelle de toi donc. Tiens Tiens Ah, avouez, dans la salle à côté il y a des pièges. J'avoue, une chale avant le boss Il faut pas rouler tout le temps, faut le faire au bon Ouais, ok, donc c'est vraiment du. Ok. Ouais, ok, d'accord, je, je, je vois le genre. Non mais c'est bon, j'ai pigé le truc. Tiens! Putain, j'ai eu trop peur de, de tomber genre à côté de lui. Ma vie aurait été horrible. Non! Est-ce que je prends une fiale? Est-ce que je prends une fiale? Non! Non! Non! Oula, oui, je vais prendre une fiale. Non! pas oh C'est juste à côté de moi. Mais bouge, bouge, bouge! Ouf. Oh là là, let's go! J'ai ça à devenir un pro player, vous avez vu ça Est-ce que vous êtes fier de moi Ah Ok, j'ai roulé dedans encore une fois. Magnifique, bravo Non, je voulais pas faire J'ai mis ski qui... Non mais en fait, si c'est bien vu que j'étais genre midlife, je crois. Ah, je me suis pas fait toucher par ça, nice. Allez, un coup Oh tiens, un petit boloss Allez, allez voilà. tu te déplaces en faisant des galipettes, ouais bah c'est un peu mon style de gameplay, euh. humanité, oh putain humanité, Waouh, je suis humain ça y est, c'est beau, euh, Ok. c'était très euh, anticlimatique comme mort, oh 2420, nice, blaze it, gg, <rire> bah merci bizarre, euh, au pire tu meurs, Alors, oh c'est plutôt sympa la petite montagne là Bon y'a pas un feu où sauvegarder là Est-ce que je vais sauvegarder au feu avant Ou ça va faire respawn le... Non ça fait pas respawn le boss <rire> Je veux juste savoir si genre, si je vais euh, sauvegarder au feu qui est là bas, ça fait respawn le boss ou pas J'espère que ça fait pas respawn le boss, dites moi que ça fait pas respawn le boss, pitié parce que si j'ai réussi à le tuer c'est uniquement grâce à la oh, oh, oh, à la chute en fait. Merde il y a mon curseur. Non les boss ne respawn pas, ok merci. Oh, vous imaginez un jeu où genre, les boss ils respawn Ce serait genre bien. Enfin ce serait chaud mais bien. Bon en tout cas merci pour vos conseils, je n'aurais rien pu faire. Est-ce que c'est genre euh, un Zelda like au point où il y a des trucs dans les vases ou ça sert à rien que je fasse ça, c'est juste un défouloir en mode... Non, je pense qu'il n'y a rien dans les vases. Genre il y en a un sur un million où t'as un d'expérience. De, Lire les messages, bien joué, merci. Je suis mort que deux fois. J'ai filé la gerbe à Diddles. Euh, C'est vrai que le, les mouvements de caméra sont assez violents. Euh, oula. Après moi le jeu il me dit continuer tout droit, je le fais, hein. je suis vraiment un, un mouton. Du coup, s'il si respawnait... Ah oui Non mais c'est un truc où genre, euh, si tu l'as tué une fois, bah il donne plus jamais d'XP et plus de loot quoi, c'est juste... Euh... Ouh, ça vibre, oh putain, waouh